Eh bien, bonsoir tout le monde, Caramel, Rameléval, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une petite nouvelle putain, toi dégage de là, parce que je suis en train de faire un rendu et ça me met des trucs, bon bref, bonsoir tout le monde, Caramel, Rameléval, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une petite nouvelle vidéo, YouTube, on en a marre YouTube, on en a marre, what the hell, putain YouTube, vous avec vos bugs YouTube, tous vos bugs vous cassez les couilles putain vous savez pas un peu nous laisser tranquille youtube vous cassez les couilles putain t'imagines toi youtubeur qui a 100 000 abonnés et quand 3 heures il fait 10 000 vues non franchement youtube là les gars vous abusez un peu avec vos putain de bugs de merde Putain, limite la vie quand je fais la vidéo là, il est en train de pleuvoir. Là, je vous parle ni chaîne, elle est en train de pleuvoir. Youtube, vous cassez les couilles, arrangez vite vos bugs parce qu'on en a marre de faire trois vues en une heure. Euh, tu t'imagines moi, je fais trois vues en une heure. Putain, vous, en plus fait, parce que tu vois, là, j'ai 90 abonnés. Bref, j'ai suis abonnés, quoi. Et je fais trois. En une heure, je fais trois vues, frère. Qu'est-ce que tu veux, frère, avec vos notifications de merde? Vous cassez les couilles avec vos notifications qui puent la merde, wesh. Putain! La vie, on ressent même plus les notifications. Misquines les youtubeurs de 1 million d'abonnés, limite, il faut. En, limite, en, en 7 heures, il faut 20 000 vues. Wesh, les gars, arrangez un truc, je sais pas, moi, faites quelque chose, mais nous laissez progagner comme ça, wesh. Putain! Imagine pour les créateurs, pour ceux qui font des vidéos à fou, 20 000 vues en une heure, frère. Oh euh, non, enfin, on pas en une heure, mais. Enfin, ça dépend du nombre d'amateurs. T'imagines PewDiePie qui fait euh, en une heure. Euh, non, en une heure. En un, un jour, il fait seulement 30 000 vues. Wesh, YouTube, ça part en il a, wesh. Attendez, je vais boire un peu parce que là, ouais. Mmh, ouais. Non, franchement, YouTube a arrangé ses putains de bugs parce qu'on en a marre de faire. De. De. On en a, on en a, je sais pas, on en a marre de tout, on, a, on en a marre de vos, de vos de bugs YouTube qui, qui pue la merde. C'est normal, là on est dans une mauvaise saison, mais vous inquiétez êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes pas à décembre et tout. Ce serait une des seules saisons où il n'y aura plus de bugs. Ben, ça ce sera, là, ça ce sera des, des bonnes saisons, tu vois. Donc voilà, on gros ça, putain. Et il est en train de pleuvoir dehors pendant que je fais cette vidéo là, là il est en train de pleuvoir, putain, vas-y. Ça, c'est vraiment ma journée aujourd'hui. Je vous raconte, c'est vraiment c'est vraiment ma journée. Putain. Ah, vas-y, bah, YouTube, la vie, là. Vous cassez vous vous trop les couilles, wesh. Après, ah, donc, on toi être aussi caramel vu pour un petit coup de gueule, YouTube. Arrangez vite ces bugs. Si vous voyez qu'un YouTubeur fait trois vues en une heure. C'est normal y compris moi <rire> c'est normal c'est les bugs youtube c'est comme ça ça va s'arranger vous inquiétez pas donc voilà si tu as belle vidéo il ne faut pas paniquer c'est parce que voilà vous recevez pas toutes ces notifications et des fois ça marque que par exemple tu as fait 3 vues mais tu t'as pas fait 3 vues pour du vrai la vidéo ça se trouve à la sortie tu vois le truc bon voilà donc voilà si tu as une petite vidéo si vous l'aurez aimé vous partagez cette vidéo sur facebook twitter vous un petit pouce bleu Qui pas rôle simple vous abonnez à cette chaîne ça raccroche Dans la prochaine vidéo tout à fait je à dire belle Ciao, les... ciao les potos ah, some Zeph stuff. Okay.